Il y a deux aspects sur les questions de flexibilité du travail, les mécaniques économiques et les arbitrages politiques que l'on peut en tirer. Sur le plan économique, les choses sont relativement claires. Ce que l'on appelle flexibiliser le marché du travail signifie alléger les contraintes qui entourent la création d'emplois. Concrètement, nous avons en France une pléthore de règles et de restrictions qui seraient remplacées par des principes plus simples et, disons-le, moins protecteurs en termes de licenciement ou d'organisation des heures du travail, par exemple. Ces rigidités augmentent implicitement le coût du travail puisque nos entreprises ne peuvent pas ajuster leur masse salariale en fonction de la demande. Ce n'est pas un problème pour les cadres et les ingénieurs qui sont suffisamment productifs pour justifier ces coûts implicites en plus de leur salaire. Mais c'est beaucoup plus difficile pour les moins qualifiés. N'oubliez pas qu'une entreprise n'est pas une association caritative, elle n'embauche pas quelqu'un si cela signifie perdre de l'argent. Au niveau macro, on observe dans les statistiques que les pays les plus rigides ont plus de chômage et que les plus flexibles ont plus d'emplois précaires. L'arbitrage politique est donc de savoir où placer le curseur entre chômage de masse et précarité de l'emploi. Mon avis personnel est qu'il faudrait observer là où vont les personnes les moins favorisées et est à ce sujet devrait nous apporter un début de réponse. Et vous, pensez-vous qu'il est plus facile de gérer les conséquences d'un pays dans lequel il y a plus de chômage que d'un pays dans lequel il y a plus de précarité N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et s'il y a une autre question que vous voulez me voir répondre en moins de 60 secondes, n'hésitez pas non plus à me la poser.